Une action non-violente, c'est une action de dénonciation. Euh, donc, euh, par exemple, s'il y a un industriel ou une banque qui agit mal ou investit dans des énergies sales, euh, nous, on va en général sur ce lieu-là. On ne fait pas de dégradation de matériel euh, sans que ça soit euh, totalement organisé à l'avance. Donc, c'est en général des dégradations très légères et symboliques. En fait, le but, ce n'est pas de, de partir en guerre contre un ennemi, c'est euh, de dénoncer une politique. Il y a des actions plutôt rigolotes, des actions où on a un ton plus solennel, mais c'est toujours fait dans la, dans la non-violence totale, c'est-à-dire il n'y a pas d'agression physique, pas d'agression verbale, et pas de dégradation de matériel. Et euh, voilà, si on a en face euh, des gens entendus, on a par exemple ce qui s'appelle des peacekeepers qui sont là pour discuter, et, euh, en, et en général qui arrivent avant euh, le début de l'action, pour euh, que ça se passe dans le meilleur cadre possible. Parce que nous sommes en état d'urgence climatique, et alors que nous sommes entrés déjà dans l'ère des impacts du dérèglement climatique, nous avons des multinationales comme la Société Générale qui continuent de soutenir des projets climaticides et qui aggravent la situation. Et pendant ce temps, nos responsables politiques ne font rien pour empêcher la Société Générale d'agir de la sorte. C'est la banque championne des énergies sales, donc il faut la nettoyer. C'est ce que vous êtes venu faire. C'est la manière dont vous devez agir. Alors beaucoup... l'opération nettoyage, du coup, c'est vraiment un nettoyage symbolique. Donc la Société Générale, c'est la championne des banques françaises euh, qui euh, investit euh, et qui euh, soutient du coup euh, des industries euh, fossiles. Donc les sables bitumineux, le charbon, le gaz de schiste... Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas, parce qu'en fait, euh, là, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est euh, laissons les énergies fossiles dans le sol, là où elles appartiennent, parce que continuer à forer là-dedans, euh, ça va, on va grimper et dépasser la barre des 15 degrés très très vite. Donc en fait, l'action, c'était bah, de protester contre ce soutien-là euh, à ces, bah, cette politique en fait, climaticide, euh, pour demander que la Société Générale arrête de, en fait, offrir son soutien à ces euh, agissements. C'est plus, plus du plus acceptable, en fait en général, on essaye de nettoyer, puis on ressort. Enfin, il y a toute une théâtralisation autour de euh, « c'est trop sale ». On ne peut rien faire en tant qu'individu. Il faut que ce soit euh, la Société Générale qui, euh, qui décide de, de, de, de prendre des dispositions euh, pour arrêter ces projets-là. Donc, je suis euh, au sein de l'action euh, ANV COP21, et mon rôle, c'était de coordonner une des équipes. En fait, dans, dans l'activisme, il euh, y a souvent des rôles qui sont donnés, comme euh, les peacekeepers. Par exemple, il peut y avoir un service d'ordre. Euh, là, il y avait des bloqueurs aussi qui étaient chargés de bloquer la circulation. Euh, voilà. Mais moi, à l'intérieur de, de mon groupe, c'était un groupe affinitaire, il y avait plusieurs, euh, plusieurs rôles. J'étais dans l'équipe de circulation. Donc en fait, j'étais vraiment en fait, devant euh, enfin, l'intersection du boulevard Haussmann. Vu qu'on bloquait la rue, il fallait faire des les voitures voiture une autre direction. En leur, en leur expliquant euh, pourquoi on était là, avec le sourire, euh, et euh, les inviter à prendre une autre, un autre chemin. Et, euh, et puis après, selon les intéressés, euh, on discutait plus longuement, on échangeait des tracts. Euh. Beaucoup étaient assez curieux en fait de voir ce qu'on faisait. Nous on pense que euh, déjà là, la preuve que la Société Générale a fait fermer son agence centrale et plein d'autres agences, c'est qu'on les a fait flipper alors même qu'on n'a pas été violent. C'est-à-dire juste en mettant une pression psychologique, en faisant des actions de tamponnage depuis un mois devant les différentes agences. Donc du coup, la preuve c'est que ça marche en fait. Alors mon rôle il était un peu spécial, j'étais euh, animatrice, on avait déjà des slogans et euh, j'en ai inventé à 3h du matin. Et l'idée c'est vraiment de motiver les gens qui sont là, euh, qui, qui ont très envie d'être là, mais forcément euh, s'il n'y a pas d'animation full c'est un peu compliqué, et puis il y a des slogans qui partent dans tous les sens, nous on veut vraiment contrôler le message. On était là contre euh, les projets climaticides, donc euh, gaz de schiste, euh, tout ce qui est énergie fossile de la Société Générale. Euh, et euh, aussi, et là c'était un peu nouveau pour moi, euh, rappeler les cadres de la non-violence, euh, appeler les gens à s'asseoir au moment où euh, les forces de l'ordre ont commencé à être un peu violentes, justement. Nous sommes non violents sans elle, sans arme, sans, sans violence, sans elle, sans non-violence, sans sans, elle, sans, âme, sans âme. Sans violence, sans haine, sans armes, sans violence, sans haine sans... Ils invitaient à s'asseoir, les invités à faire le tapis, c'est-à-dire tous se mettre par terre pour éviter qu'on nous bouge. Le but c'était quand même de rester là et de bloquer l'avenue. Et, et du coup, c'est vraiment un rôle entre calmer tout le monde, tout le monde reste non-violent, on se calme parce que c'est très dur de rester non-violent quand en face on voit de la violence et qu'on trouve ça injuste. Euh, et en même temps, on est motivé, on est là pour nettoyer, on est là pour une bonne cause et, et une cause qui touche tout le monde. Quoi. Donc euh, voilà, j'avais ce rôle un peu spécial euh, aujourd'hui dans un cadre euh, un peu nouveau, euh, très tendu. On va te nettoyer Attends, t es t es sont un peu euh, euh, tendues, tendu, on peut dire tendues, et d'ailleurs elles ont même embarqué euh, notre médiateur la personne qui euh, fait le contexte avec la police. Donc si vous pouvez nous le rendre, ce serait sympa. C'est la première fois que ça nous arrive, on aimerait bien qu'on nous le rendir. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de m'engager euh... Alors, je pense que c'est quelque chose qui était en moi depuis un moment. J'avais commencé à faire beaucoup d'initiatives personnelles dans ma vie du quotidien. Moi, ça a commencé par l'alimentation, comme beaucoup de gens. Mais j'avais aussi une envie de faire des choses en commun. Je connaissais le mouvement depuis très longtemps, sans m'en rendre compte. De... Enfin, vraiment, c'était un peu en arrière-plan, je voyais le nom passer partout. J'étais un peu dans les réseaux, dans les boucles d'activistes. Et euh, en fait, il y a eu à un moment une formation euh, d'ANV comme 21 ou d'Action Climat Paris, qui est le groupe local à Paris. La formation m'a vachement convaincue. Ça m'a semblé euh, assez lucide et assez intelligent dans sa structure, dans ses revendications, dans son mode d'action aussi, pour euh, que je me dise euh, ça vaut vraiment le coup, je pense, de, de participer euh, au mouvement. Ouais. C'est très désagréable de se sentir dans, dans l'inaction, d'avoir l'impression d'être impuissant, etc. Et, euh, et ça, je n'ai pas, non, enfin, pas la, la sensation que de changer le monde, mais en tout cas, euh, voilà, le, juste le fait d'être dans l'action, euh, ça change tout en fait. Je pense que la cause climatique, c'est quelque chose qui doit réunir le plus de gens possible. Bah, le seul conseil que je pourrais donner à des gens qui ont envie de s'engager, c'est faites-le quoi. Bah, déjà de trouver un, un groupe avec qui ils ont la même vision. Je pense que c'est super important d'être d'accord avec la vision. Euh, bah, de contacter euh, les groupes locaux. N'ayez pas peur, ne vous dites pas euh, Ouais, mais moi je ne sers à rien, qu'est-ce que je vais faire Il y a toujours des choses à faire. Forcément d'avoir un. Bah oui, il y a un collectif, beaucoup de gens en fait, qui, qui, qui se soutiennent. Euh, il y a une bienveillance extrême dans ce genre de mouvement pour, euh, bah, pour que chacun soit intégré. Euh, en fait, derrière une action, on n'imagine pas, mais il y a aussi des gens qui sont à la cuisine, qui sont à la logistique, euh, qui font plein de choses différentes. Donc il y a toujours un rôle euh, à trouver, euh, une place à trouver dans laquelle on se sentira bien. De pouvoir vraiment être acteur et sentir qu'on participe à un truc qui n'est pas du tout commun. Et, et voilà moi j'avais besoin de faire des choses concrètes me dire euh, c'est des c'est des petites victoires qui, euh, qui quand on les assemble euh, donnent des grandes choses enfin moi je vois que des gens euh, très euh, heureux de ça autour de moi quoi